Je suis une lectrice assidue de Politis depuis des années et chaque semaine je retrouve ce journal avec plaisir. Il est à mon avis très important de soutenir un journal comme Politis, parce qu'il est très important que dans une société démocratique, il y ait une pluralité de la presse. Or, aujourd'hui, 90% des titres sont détenus par des grands groupes industriels qui, du fait de ce financement, n'ont pas nécessairement toute la liberté euh, qu'il euh, euh, qu conviendrait d'avoir. En revanche, il faut savoir qu'un journal comme Politis est détenu à plus de 60% par ses salariés et ses lecteurs. Et c'est ça qui le rend indépendant. Et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir un journal comme Politis il faut l'aider à se développer, parce que la question de l'indépendance de la presse, la question de la pluralité des titres, la question de euh, la diversité des points de vue et non pas euh, uniquement euh, la bien-pensance ou le politiquement correct, c'est un enjeu démocratique extrêmement important. Et l'avocate que je suis, euh, qui a conscience euh, de l'importance de l'état de droit, euh, estime, et je pense avec raison évidemment, euh, qu'il est très très important que la presse puisse être le plus indépendante possible. Et dans ce champ-là, politis est une voie de l'indépendance. Politis est une voie contraire, comme dirait Eric Deluca.